On a bien dormi. On va tranquillement enlever le camp et on repart pour une nouvelle petite rando. C'est parti. Ok, nous voilà au départ de la nouvelle rando de ce jour. On part pour 22 km, 1200 mètres de dénivelé et on attaque cette rando par une grosse montée. On prend 800 mètres dans la face d'entrée. Faut pas hésiter quand vous partez pour des longues marches, euh, céder des bâtons. On pousse avec les bras donc on cède dans la montée, on passe de bipède à quadripède. Il y a un meilleur maintien, un meilleur équilibre, une meilleure répartition de l'effort. Véritablement on se fatigue moins. On se rapproche du sommet, c'est vraiment très très beau. On va aller choper un petit point de vue en haut de ce rocher. Ça la régale cette vue là du petit point de vue pour faire la pause banane. On traverse le petit village de Douche, on va rejoindre le col de Lourtigas. posé à l'ombre d'un petit arbre pour la pause déjeuner et pour se la régaler ce midi une spécialité c'est pas une omelette c'est pas une tortilla on, on l'a baptisé on lui a donné un nom c'est une trifouillade alors qu'est ce que c'est la trifouillade alors les trifouillades de légumes oh la belle trifouillade si, c'est magnifique omelette surprise chorizo fromage oignon rouge, champignons poivron et de l'amour tant qu'on sent qu'il y a de l'amour c'est voilà la trifouillade et pour accompagner cette belle trifouillade on se fait de la terrine de pintade à l'eau de vie de poire angevine c'est la régale. Et on entame la redescente dans cette petite forêt de hêtres en chemin, on a croisé un orvée, c'est un lézard aux pattes atrophiées, il est donc inoffensif et peu craintif, quand on passe à côté, il s'en tampon de l'oreille avec une babouche, contrairement à la vipère qui elle fuira à votre approche, on la distingue avec sa pupille à la verticale, et la couleuvre avec ses 9 écailles bien marquées sur le dessus du crâne, qui a une forme légèrement plus triangulaire que celle de l'orvée. On a un petit doute sur le chemin parce qu'il n'y a plus de sentier. Il faut pas hésiter à rejoindre des hauteurs pour regarder le relief autour de nous parce que ça c'est vraiment des références solides sur la carte alors que les sentiers non. Bon, on a rejoint le ruisseau. Le sentier n'est pas du tout marqué, donc c'est à nous là, de prendre la bonne décision et de réussir à trouver un, un passage. quoi. <rire> ruisseau traversé sans encombre avec un pied mouillé quand même on remonte et on va chercher ce tabarnak de sentier qui a indiqué nulle part bon après avoir galéré une heure on a trouvé ce putain de sentier et on y est voilà on est sur le bon chemin c'était pas évident c'était vraiment pas évident c'était crissement difficile on repart et la boucle est bientôt bouclée et on espère avoir le temps d'aller s'acheter une petite mousse quand même pour trinquer parce que là je pense qu'on l'a mérité ah, on termine cette rando, on s'est quand même bien régalé malgré la difficulté il est déjà bien tard on va aller se trouver un spot sympa pour dormir avant de repartir randonner demain ou après demain on va voir on vient juste de se trouver un petit spot juste avant la tombée de la nuit donc on allume le feu direct et voilà on s'est bien régalé, bien fatigant quand même cette journée donc euh, un repos bien mérité et on continue l'aventure demain, ciao